J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler séries et films, puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes dernières découvertes sur Netflix. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, à l'heure où vous regardez cette vidéo qui dit dimanche-dit, petite journée cocooning, pyjama devant série, sachant qu'en plus, l'automne arrive à grands pas. En fait, il est même déjà là, ce con, tellement il fait froid le matin, et c'est vraiment la période idéale pour se caler sous la couette et ne rien faire le dimanche. J'espère qu'on est bien d'accord parce qu'en tout cas moi c'est ce que je fais, je ne suis pas du tout productive le dimanche. Alors avant j'ai une petite parenthèse, enfin petite je ne sais même pas, mais pour quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, J'ai été contactée récemment par la SPA, donc la Société Protectrice des Animaux, afin de divulguer un peu cette information donc, par rapport à un événement qui va se produire le week-end du 6 et 7 octobre. Donc ce week-end là ça va être les portes ouvertes de toutes les SPA de France. Je pense que vous vous en doutez mais il y a énormément de gens qui abandonnent leurs animaux. Euh, durant toute l'année, mais l'été, il y a vraiment un pic d'abandon parce que les gens partent en vacances et ne sont pas responsables et <rire> abandonnent leurs animaux. Et donc il bah, y a plein de petites bêtes euh, qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir une nouvelle famille, euh, mais qui sont à la SPA pour l'instant. Et donc à cette occasion vous pouvez aller vraiment aux portes ouvertes des SPA, euh, voir si jamais vous avez un coup de cœur ou quoi. Alors bien évidemment l'adoption reste un acte à bien réfléchir, c'est un acte, euh, c'est pas à prendre à la légère. Si c'est pour réabandonner l'animal après ça ne sert à rien. Mais euh, à savoir qu'avant d'acheter un animal, il euh, bah, y en a plein en fait déjà qui sont en train d'attendre dans des cages euh, à la SPA ou dans une chatterie ou quoi, donc euh, bien évidemment chez un chat, mais pas que, il y a ce qu'on appelle les nac. donc euh, tous les rongeurs, les oiseaux, etc. Il y a plein d'animaux. À cette occasion, il m'a envoyé un petit t shirt trop mignon. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Lily et astuce sur un t shirt On a, avec mon chéri, l'attention d'adopter un chat. Alors chat adulte ou chaton, ou même un chat vieux, on ne sait pas encore, on va vraiment jouer au coup de cœur. Et euh, du coup, on va se rendre euh, en SPA euh, ce week-end-là, bah, vu que c'est les portes ouvertes, c'est vraiment l'occasion parfaite. Euh, pour aller voir si on a un coup de cœur sur un petit minou, ou moins pour voir comment se passent les démarches, etc., pour parler aux bénévoles. Il faut avoir l'attention d'adopter, n'y hein. aller pas juste en vous disant « Oh ouais, je si suis jamais !» Non, non, un animal, c'est un être vivant, c'est pas un objet, donc euh, il y a plein de choses à prendre en compte avant. Bien évidemment je ne suis pas rémunérée pour parler de ça mais ça me tenait bien évidemment à cœur donc ça me touche beaucoup. Parenthèse fermée, on va parler série et film. Pour commencer on va parler d'une série, il s'agit de la série Ice Zombie. Alors je vais essayer dans toute la vidéo de ne pas vous spoiler. Donc Ice Zombie sur Netflix il n'y a que deux saisons mais moi j'ai cherché un streaming et en tout il y a déjà quatre saisons. Il n'y a pas toutes les saisons à chaque fois sur Netflix, c'est frustrant Ice Zombie en gros c'est un, un peu perché comme concept. Il va y avoir une épidémie de zombies mais c'est pas du tout comme The Walking Dead, que j'adore aussi mais ça n'a rien à voir. En gros certaines personnes vont être zombifiées dans la série dans une ville en particulier, notamment une euh, j'ai complètement oublié son prénom. Une jeune fille va être zombifiée. Une fois zombie, elle devient médecin légiste et en fait pour résoudre les crimes, elle va manger leur cerveau et elle va avoir des visions et elle va voilà travailler avec un, un détective et elle va résoudre des meurtres. Et je suis très nulle pour résumer les séries et les films et je fais une vidéo là-dessus. <rire> Donc c'est le genre de série un peu légère, drôle, euh, avec des histoires d'amour aussi, des, des trucs un peu paranormaux, donc avec des zombies bien évidemment, elle mange les cerveaux des morts qu'elle reçoit dans sa morgue pour résoudre leur meurtre. Et oui, ça a l'air très what the fuck comme ça. En vrai, euh, j'ai trouvé cette série vraiment très bien, j'ai été euh, prise tout cet été avec cette série, vraiment j'ai été... Euh, c'est un peu des zombies en fait, qui, qui c'est vraiment pas comme dans The hockey c'est pas des zombies genre... Est-ce que je viens de faire un zombie dans une vidéo oui. Alors, on passe de, du Coq à l'Âne, mais on va parler d'un film. Il s'agit du film Un heureux événement. J'ai découvert ça en baladant euh, sur Twitter. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Enfin, c'est un couple et qui attend un bébé. Donc, elle tombe enceinte et pendant tout le film, on voit un peu les coulisses d'une grossesse, tous les tabous un peu de la grossesse, toutes les appréhensions que la future maman va avoir, et même en fait les premiers mois du bébé, voir comment ça se passe dans le, dans le couple et en fait comment des fois ça se passe mal parce qu'on souvent voilà, on dit euh, bah, c'est un heureux événement, donc c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de même de magnifique. C'est un peu un tabou mais il y a des mamans pour qui elles le, elles le vivent mal au final la grossesse et ça on n'en parle pas parce qu'il bah, faut que ce soit un bel événement en fait une grossesse. Je ne dis pas que ça se passe mal dans toutes les grossesses, je ne sais même pas parce que je ne suis pas maman et je ne suis pas enceinte, mais je, je sais qu'il y a des mamans pour qui ça se passe très mal, qui vont voir des psys. Elles culpabilisent énormément parce que pour elles tout doit bien se passer puisque voilà, a... c'est quelque chose de magnifique. Ce film détaboutise... Je des Je vais pas vous spoiler mais c'est triste puisque du coup bah, elle voit les choses d'un autre regard qu'on peut le voir en règle générale mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce point de vue là. Dramatique c'est clairement dramatique mais j'ai trouvé ce film très beau et très intéressant en fait euh, psychologiquement parlant donc pour une un psycho <rire> ça m'aggrave, euh, moi je fais un peu euh, j'adore ce genre de film du coup donc euh... Alors là je vais vous parler du film, encore un film, qui s'appelle L'accusé. C'est le genre de film que j'aurais pas pensé aimer puisqu'il s'agit d'un film au final policier-action. Et à la base c'est pas trop trop mon genre. J'adore les films d'action mais policier un peu moins. Donc en gros c'est un monsieur qui trompe sa femme avec donc, bah, sa maîtresse forcément. Et un jour en fait il va se réveiller euh, à l'hôtel avec sa maîtresse qui est morte. Toutes les preuves sont contre lui, pour, enfin pour dire que c'est lui... Euh, L'assassin, sauf que ce n'est absolument pas lui l'assassin. Donc tout le film en fait, il va essayer de prouver son innocence. Donc il va engager une grande avocate qui va venir euh, chez lui, tout à raconter en détail à l'avocate, sa version des faits. Et c'est comme ça que tout le long du film, on va voir ce qui s'est réellement passé. Ce que j'ai adoré, c'est que déjà il y a plein de tournants dans le film, il y a plein de choses auxquelles tu t'attends pas du tout. À un moment du film, tu te dis, bah c'est évident. Sauf qu'à la fin te prends une grosse claque et en fait c'est ça que j'adore avec, en fait j'adore ce genre de film, c'est un peu comme Shutter Island tout le long du film tu te dis ouais ok bah c'est ça qui s'est passé, ok c'est ça, c'est ça, c'est ça, sauf qu'à la fin tu te prends une claque énorme, tu t'es dit j'ai regardé deux heures, pendant deux heures j'étais persuadée que c'était ça qui allait se passer et finalement tu étais mais à 3000 km de ce qui s'est vraiment passé en fait dans oh, ce genre de film, t'es là mais what the fuck T'es à fond en fait d'un film, vraiment t'es à fond. Je me suis pas ennuyée une seule minute. Ensuite, autre film, alors lui qui est vraiment What the fuck aussi, ça s'appelle Anon. Je suppose qu'on dit comme ça. Un film vraiment Netflix, ça qui a été produit par Netflix. On a adoré en fait tous les deux. Donc C'est euh, vraiment dans un monde complètement futuriste. Euh, c'est quelque chose qui se passe dans le futur et ce genre de truc aussi j'adore. On se dit mais imagine notre monde il devient comme ça, mais, mais dans quel monde on va vivre C'est une horreur. Donc en gros c'est ça, on est dans le futur et le gouvernement en fait... Euh, tu n'as plus du tout d'intimité, tu as comme un lecteur dans ton cerveau et euh, le gouvernement peut clairement voir tout ce que tu fais dans ta vie et revoir, euh, faire pause, faire euh, retour en arrière pour re revoir en fait tout ce que tu as fait dans ta journée, dans ta vie en général. On suit un monsieur qui est policier et qui euh, bah, résout des crimes. En utilisant du coup ce système là, il va y avoir une série de meurtres et il n'arrive pas à résoudre cette série de meurtres puisque c'est une jeune femme euh, qui les commet. Et qui est une hackeuse. donc du coup elle elle a réussi à hacker euh, ce système dans ton cerveau. Du il va rentrer en contact avec cette jeune femme et, et, et il va se passer plein de choses encore une fois. Et là je ne peux pas continuer mon résumé sinon je vais vous spoiler. Donc j'ai adoré pourquoi, parce que euh, j'ai trouvé le film très bien fait. Euh, j'ai trouvé le concept, enfin moi j'adore ce genre de concept où on est dans un monde futuriste. Bah il y a de tout en fait, il y a de la psychologie dans ce film. Pareil, t'es là, tu regardes le film et ça te, ça te creuse les ménages. C'est pas le genre de film où il faut le regarder quand t'es fatigué. Hein Par contre, c'est le genre de film parce que vraiment tu te creuses les ménages comme celui que je vous ai parlé avant. Et, euh, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. C'est un peu le concept de cette vidéo, merci Marco hein On va parler d'un film, là ça va certainement pas être une découverte pour vous, puisqu'il s'agit du film à tous les garçons que j'ai aimé. Donc après avoir parlé de films où il faut réfléchir, je vous parle d'un film qu'il faut regarder quand t'as la tête vide, que t'es crevé. Donc ce film-là est très connu, c'est un film qui est produit par Netflix aussi. C'est un film très cucu, un film d'amour, euh, clairement c'est une jeune fille euh, qui... On suit en gros ses amourettes de lycée. Et enfin, euh, c'est dans un lycée aux états unis Enfin, c'est vraiment le cliché du film américain cucu. Mais j'ai bien aimé, donc je voulais vous en parler. En fait, c'est vous qui me l'avez conseillé sur Instagram. J'étais pas du tout intéressée par le film à la base. Ce soir, j'étais toute seule. Je me suis dit, vas-y, je vais me faire une soirée. cocooning masque, visage, masque, cheveux. Tu sais, ce genre de soirée où t'es genre juste bien, en grenouillère, pilou-pilou. Et du coup, vous m'avez dit, mais clairement, c'est le film qu'il te faut pour ce genre de soirée. Pendant son adolescence et enfance, elle a écrit des lettres aux cinq garçons, je crois qu'ils sont 5, euh, dont elle est tombée amoureuse et en fait ces lettres-là vont fuiter et vont être données au garçon en question, même si ça fait des années qu'elle a écrit ses lettres et qu'elle ne pense plus forcément ce qu'elle a écrit. Du coup, bah, il va lui arriver plein de péripéties, elle va tomber amoureuse, il va y avoir des histoires d'amour, tout ça, tout ça. C'est extrêmement cucul, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais bon, je, je vous le recommande quand même. je fallait que je vous en parle parce que j'ai bien aimé, donc je vais pas vous mentir. Et dernière série, là, il euh, n'y a pas du tout d'exclusivité. Je pense qu'à peu près tout le monde en a déjà entendu parler et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais même pas la regarder parce que j'avais fait une overdose de tous les gens qui avaient dit que c'était bien et du coup je fais partie de ces personnes maintenant puisqu'il s'agit de Black Mirror. J'ai beaucoup accroché, en fait j'ai adoré, j'ai carrément accroché j'aime beaucoup. Black Mirror en gros tous les épisodes sont indépendants, c'est des nouvelles histoires à chaque fois. En général ils sont d'épisodes d'une heure voire une heure et demie donc c'est plus comme des films au final et ce sont des épisodes à chaque fois ça se passe dans le futur j'ai l'impression que c'est plein de spéculations sur comment notre monde va pouvoir évoluer dans le futur et à chaque fois on se rend compte que si ça évolue dans ce sens là et eh ben on est dans la merde c'est très fataliste et j'ai beaucoup accroché parce que c'est je trouve au final très réaliste enfin c'est con mais ça m'a vachement remis en question sur euh, putain mais le futur dans quelle merde on est en fait si vous aussi vous avez fait une, une overdose comme moi de, de... Tous les gens qui ont parlé de cette série, mais je vous la recommande quand même. Moi, ouais, je me suis posée dans mon fauteuil, genre en mode... Euh, mais je suis chez moi, quoi. Voilà, tout le monde, pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner vos idées de séries, films, même si c'est pas sur Netflix, un hein, peu que euh, Streaming Forever, euh, j'adore ça aussi. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce style de vidéo, si je, je refais des découvertes ces prochaines semaines. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes, de très gros bisous, ciao <musique>